Agir pour la planète, ça commence par notre assiette. Lorsqu'on parle de transition agricole aux élus, il y a toujours une, une difficulté à motiver et à susciter le passage à l'action, parce qu'on on identifie d'abord le risque politique, les risques politiques, plus que les bénéfices qui sont associés au fait de, de changer notre système agricole et alimentaire. C'est pour ça qu'on a créé Parcelle notamment. Parcelle permet de jouer sur trois leviers différents de durabilité de notre alimentation. Le premier, il concerne notre mode de production agricole. Euh, Est-ce que notre assiette est bio ou non Le deuxième, il concerne la proximité entre la production et la consommation. Est-ce que notre assiette elle est locale ou non Et le troisième levier, il concerne notre régime alimentaire et la part de protéines animales dans notre assiette. Différents bénéfices ou intérêts qui sont mis en scène et valorisés par parcelle, ils sont de différents ordres. On peut parler des emplois agricoles associés à l'acte de production. Euh, on peut parler également de l'ensemble des impacts écologiques et, et sur l'environnement, que ce soit sur l'eau, l'air le sol ou encore la biodiversité. Et surtout, ce qui nous intéresse pour Terre de Liens également, euh, on parle d'impact en termes de surface agricole, d'empreinte spatiale de notre alimentation. Le grand enseignement de parcelle, c'est que l'on peut nourrir euh, l'ensemble de la population euh, française avec des produits sains issus du territoire. Tout ça, c'est possible à trois conditions. La première, c'est que cela demande de réduire notre consommation de viande de l'ordre de 25%. La deuxième, c'est que ça demande de changer radicalement notre système agricole et que pour ce faire, il faut accompagner les agriculteurs et les paysans dans ce chemin et dans, ces, dans cette voie. Et la troisième, c'est que cela demande aussi d'imaginer une nouvelle solidarité entre territoires, producteurs et consommateurs notamment. On, on entend souvent parler de la, de la ferme France euh, qui nourrit le monde. Mais aujourd'hui, un agriculteur qui est dans une filière longue, il est en incapacité totale de dire qui il nourrit, où il nourrit, comment est-ce qu'il le nourrit finalement. Euh, Parcelle permet euh, aussi du coup de reconnecter effectivement l'acte de production à l'acte d'alimentation. Et donc c'est finalement tout le travail de Terre de lien, c'est de reconnecter le consommateur au producteur, de reconnecter la personne qui mange et celui qui produit.